Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième webinaire où on va parler du persona. Est-ce que tout le monde nous entend C'est bon, que ça passe. Bonjour, bonjour. Hop, nickel. Bonjour tout le monde. Allez. Bonjour, bonjour. Alors, nouvel exercice pour nous et pour vous. Pour nous, dans l'idée où on a voulu vous simplifier la compréhension de cette étape-là, et pour vous, parce qu'il va falloir passer à l'action derrière pour le mettre en place. Alors, pour, euh, pour rappel, le persona, qu'est-ce que c'est C'est euh, une façon, c'est une approche pour bien identifier sa cible et bien identifier euh, euh, votre, votre contact, finalement, votre prospect, votre... Euh, la personne, vraiment la personne à qui vous souhaitez et vous voulez vendre. Et on précise bien la personne, puisque en toute entreprise, il y a des, des, des, des personnes, c'est-à-dire que c'est des humains, des, des hommes et des femmes qui vont prendre le choix, qui vont, prendre, qui vont acter et qui vont acheter chez vous. Et ça, ça change tout. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans ce fonctionnement-là, et dans, dans la création d'un persona, c'est que tout professionnel euh, est dans sa vie privée un particulier. Donc, dans le fonctionnement et la création d'un persona, les questions qu'on va se poser, c'est vraiment euh, d'avancer et de, de, de penser à la personne en tant que pro, mais également à la personne dans sa vie privée, comment sa vie privée impacte sa vie professionnelle. Voilà. Vous allez comprendre, on va vous expliquer tout ça. Euh, avec moi, euh, du coup, j'ai euh, Grégory qui s'occupe de toute la partie web marketing et formation. Bonjour à tous. Qui va, qui va m'assister. Et euh, Johan qui va également euh, participer et euh, présenter euh, toute la partie, euh, tout euh, un persona euh, professionnel en B2B. Alors, première étape. Saison 1, donc optimiser votre site web, l'audit rapide de la dernière fois, on passe au persona et phase suivante, c'est la promesse de valeur. Alors, durée 20 minutes, on tient le timing et à 30, on a fini avec les questions réponses. Euh, ça va être à peu près le, le timing. Pour rappel, qu'est-ce qu'un persona C'est une représentation semi-fictive de votre client idéal. Euh, vous pouvez le faire du coup euh, en utilisant vraiment un, un client que vous avez en tête. Mais vous pouvez aussi le faire en, en utilisant euh, un client vraiment fictif sans utiliser vraiment une personne. C'est-à-dire que vous pouvez de, de créer un, un personnage totalement fictif. Voilà. Le comment euh, comment est-ce que vous allez le mettre en place Comment est-ce que vous allez le créer Eh bien, vous, allez, euh, vous avez votre propre connaissance du secteur, du marché. Vous avez aussi votre propre connaissance du client. Vous avez le marché de la concurrence en soi, en, en allant voir un peu ce que font les concurrents aussi. Vous avez quelques indices. Vous pouvez faire des enquêtes ou collecter des données directement auprès de vos clients ou auprès de prospects. Et toujours dans, dans l'idée d'une démarche empathique, et donc forcément de se mettre vous-même à la place de votre client. Souvent, euh, on va penser à son propre business. On va se dire « Ah ouais, moi je veux que ça fonctionne de telle ou telle manière. Je veux que mon offre, euh, je ne veux pas me prendre la tête, je veux que ça soit comme ça. » Ou « Je n'ai pas envie de faire un truc, un, une offre plus simple parce que pour moi, c'est plus simple de gérer de telle manière. » Soyez empathique dans votre recherche et dites-vous que pour vous, c'est peut-être confortable, mais pour votre client, ça ne l'est pas. Et si, maintenant, vous vous mettez dans ce mode-là, vous vous mettez à sa place et que vous devriez suivre ces actions-là, est-ce que ça vous plairait Est-ce que ça vous donnerait envie de faire la démarche ou est-ce que ça vous gonflerait et vous irez ailleurs Et C'est exactement la question qu'il faut se poser euh, tout le temps, finalement, dans toutes les démarches, dans tout ce que vous faites. En bref, il euh, faut bien communiquer et puis avec la bonne personne. Voilà, ce qu'il faut retenir. On va faire une petite étude de cas. Euh, on a travaillé sur un client euh, qui a deux cibles. alors on vous présente le café qui fume, euh, Nalwen et Julien, euh, formidables, qui sont présents en plus, je crois euh, pendant le, pendant le webinaire. Coucou à vous. Euh, pour les présenter, c'est un espace donc dédié au café fin. C'est un atelier de torréfaction et un espace de dégustation. Il propose également des formations. Donc, le produit en soi tourne globalement autour du café. Donc, la cible, ce sont des particuliers et des professionnels. Le particulier qui vient consommer sur place. Le professionnel qui, dans sa vie de particulier, vient aussi consommer sur place. Euh, ça va être euh, le particulier qui achète du café pour le euh, moudre chez lui et le consommer chez lui. Ça va être le professionnel qui, euh, qui peut être euh, soit un restaurateur, euh, qui veut proposer un café de plus haut de gamme à ses clients comme, euh, comme euh, le dirigeant d'une structure euh, d'une TPE ou d'une PME qui veut juste avoir un très bon café dans son agence ou dans, son, dans ses bureaux plutôt que des dosettes aides euh, ou pas. Donc son point de vente il est soit en magasin soit en ligne sur leur site et donc l'offre tourne globalement autour du café avec le café en grain, des accessoires également, des machines, euh, du thé, d'épicerie fine et aussi, euh, il propose donc des formations de ouais. Greg, je te laisse la main sur la suite euh, pour présenter l'étude de cas sur l'étude d'une cible particulière. Oui, alors merci Fred. Euh, du coup, on va essayer de faire vraiment quelque chose de concret ensemble euh, et travailler sur les deux cibles. Maintenant qu'on a bien mesuré l'enjeu d'un persona, euh, quoi de mieux finalement que de dresser son portrait. Euh, je t'invite à passer la, la slide, Fred. Yes. Voilà, euh, les images. Euh, du coup, l'idée, c'est de visualiser, en fait, ce persona. Euh, normalement, il y a une photo qui doit apparaître, mais euh, moi, je ne l'ai pas. Donc... Alors, je vais peut-être partager mon écran. C'est bon, elle est là. Est bon, OK, on est bien. Donc là, on visualise... Euh, Henri, euh, qui est notre persona type, notre client idéal, celui fictif ou fictif, euh, on essaye de, de lui donner un nom, de lui donner une photo plutôt qu'un avatar pour vraiment euh, l'identifier de manière pertinente pour nos actions à venir ensuite. Euh, Henri, il a 32 ans, c'est un profil citadin, plutôt homme contemporain, épicurien, il aime euh, bien consommer, il aime les, les bonnes choses, il aime consommer local. Euh, et il a un emploi, donc CSP+, qui est euh, finalement architecte d'intérieur à Van. Donc là, on, on visualise bien Henri. Maintenant, on va essayer de se poser aussi euh, quelques questions sur savoir comment euh, lui, il s'informe et comment il communique avec les autres. Euh, ça, c'est intéressant, puisque euh, ça, peut, ça pourra nous aider dans notre stratégie de communication d'arrière. Par exemple, euh, pour s'informer, il utilise euh, des blogs en ligne, des revues sur le café, des réseaux sociaux et euh, il s'abonne aussi à des newsletters. Pour ses moyens de communication, euh, c'est l'email au travail, c'est le SMS régulièrement toute la journée pour répondre à son entourage, sa famille, ses amis, mais au travail aussi. Il utilise Messenger tous les jours, il communique régulièrement face à face aussi pour son travail de, de manière quotidienne et il utilise le téléphone. Ce sont des canaux euh, qu'on utilise tous beaucoup mais que lui utilise vraiment tous les jours. Tout comme les réseaux sociaux, finalement, où euh, on a choisi trois réseaux sociaux euh, qui sont pertinents et que Henri utilise régulièrement et de manière quotidienne. Ce sont Facebook, Instagram et Twitter. Maintenant qu'on a visualisé notre, notre persona, notre client idéal, euh, on va euh, finalement se poser des questions euh, et mener l'enquête. Et en se posant ces questions, alors, je vais faire la slide suivante. <rire> il y a un petit, euh, un petit, un petit latence, désolé. D'accord, ok. Alors, ouais. du coup, on va, la première question qu'on va se poser, c'est euh, quelles sont ses attentes vis-à-vis -vis du café qu'il consomme euh, Puisque c'est un consommateur, Henri, qui est exigeant, et euh, lui, ses attentes principales, en avoir échangé avec Nolwen et avoir mené l'enquête, euh, il aime découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux cafés du terroir. Il aime aussi euh, comparer euh, des cafés qu'il consomme. Il aime travailler finalement son palais, il veut euh, voir euh, les différents types de torréfaction, qu'est-ce que ça peut apporter. Il a vraiment ce côté euh, amateur plus, il a envie d'en savoir plus, il veut apprendre. Euh, il est très proche d'un professionnel euh, en termes d'intérêt pour le café et il souhaite euh, notamment approfondir ses connaissances sur ce qu'est un bon café. Et tout ça, ça rejoint euh, finalement une attente qui est euh, de satisfaire sa curiosité. Voilà. Allez Une nouvelle question qu'on peut se poser sur euh, notre client idéal, c'est euh, de quoi il a besoin finalement pour consommer nos produits. Euh, forcément, s'il si, euh, achète des, du café en grain, il va avoir besoin d'un moulin. Alors peut-être faudra-t-il le proposer euh, sur, sur le site ou sur, dans notre offre, il aura aussi également besoin d'une machine à café forcément pour consommer notre café. Mais il aura aussi besoin d'avoir certaines notions pour pouvoir apprécier le café et un bon café. Donc, il doit avoir des notions de qualité de café, une certaine culture café. Ça, ce sont ses besoins. Une nouvelle question qu'on peut se poser, c'est euh, quelles sont ses problématiques. Euh, les défis qu'il souhaite relever. Aujourd'hui, Henri, il a du mal à satisfaire sa curiosité du café, il a du mal à trouver une offre euh, qui lui corresponde, qui lui plaise, il a du mal à trouver cette combinaison finalement euh, des fondamentaux euh, qui le sont pour lui, c'est vraiment le côté goût, le côté expertise, euh, savoir-faire de, de, de la torréfaction du café, euh, mais également l'engagement d'une entreprise. Ça, ce sont des choses qu'il attend euh, dans une offre au-delà de juste euh, simplement consommer du café. Voilà. Et c'est important dans un persona euh, d'aller creuser euh, dans tous ces éléments. Maintenant, on va se poser une question aussi euh, qui est quels sont ces freins Qu'est-ce qui empêcherait de consommer euh, nos produits Qu'est-ce qui, euh, à la découverte de notre offre, lui ferait décliner celle-ci euh, Ça passe pour nous, pour notre persona Henri par un manque de traçabilité, un manque de transparence, mais aussi par un manque de simplicité d'utilisation du site Internet. Peut-être qu'il euh, ne va pas réussir à trouver la bonne information au bon endroit ou au bon moment. Euh, il va peut-être aussi ne pas trouver d'engagement éthique de la part de l'entreprise ou de l'éco-responsabilité. Euh, il va peut-être aussi ne pas ressentir l'expertise que lui, il a et qu'il attend finalement d'une de, de, entreprise qui lui proposerait du café. Il y a un autre élément qu'on peut dresser aussi euh, sur notre persona et qui est très intéressant euh, pour tout ce qui est stratégie de communication, euh, c'est un peu d'établir sa journée type. Euh, ici, on l'a imbriqué avec sa consommation des réseaux et sa consommation du café. Euh, Peut-être que le matin, il se lève en, en consommant la, en buvant son café il se... toute la journée sur Facebook de temps en temps. Euh, le soir, il va être plutôt à tendance à être sur Instagram, mais il ne va pas boire de café après 18h, parce qu'il a finalement peur des insomnies, euh, comme nous tous en buvant du café. Euh, le week-end, il va consommer différemment. Il va peut-être prendre plus le temps de déguster de nouveaux cafés. Euh, il va peut-être aussi prendre le temps de partager des choses sur Instagram. Il va peut-être aussi prendre le temps euh, de s'informer, de, de lire euh, de la revue spécialisée dans le café. Vraiment de s'instruire. Autre élément euh, essentiel aussi, euh, c'est déterminer quel est l'intérêt principal euh, de, notre, de notre persona. Et je dis bien l'intérêt principal, puisqu'il faut qu'il n'y en ait qu'un ici, euh, et qu'il soit en lien avec votre activité. Euh, ici, on ne s'arrête pas, par exemple, au terme « juste café », Puisque le café qui fume propose du café qui est uniquement en grain, donc notre terme, euh, on aura un mot-clé qui est un peu plus long euh, et plus précis et plus pertinent euh, finalement avec notre activité. On a aussi tout ce qui est centre d'intérêt complémentaire euh, qui, qui font partie du profil euh, un peu plus générique euh, de notre persona Henri et qui euh, vont pouvoir peut-être nous aider à faire un ciblage via les réseaux sociaux, un ciblage de, de publicité en ligne. Et ici, on aurait par exemple le bon vin, les produits locaux, et euh, peut-être aussi le design d'espace qui est en lien avec son activité professionnelle. Nouvelle question, euh, qu'est-ce qui aiderait Henri, à revenir sur notre site Internet Henri, il a des attentes qui sont de la satisfaction de l'expérience, et aussi euh, de l'engagement solidaire via une, une identité forte, une identité qui se démarque, une entreprise qui se démarque grâce à un engagement qui est solidaire et humain. Ce sont euh, en lien avec ses attentes. Et si on répond à ces attentes, forcément, euh, Henri reviendra découvrir notre produits. Maintenant, si on est dans des choses vraiment concrètes euh, par rapport au profil qu'on a dressé, euh, je dirais que L'essentiel à retenir, il est là. Il faut proposer quelque chose qui lui corresponde, à savoir un blog sur le café avec euh, des articles de conseils, de découverte café. Euh, il faut lui proposer aussi une démarche éthique, c'est attendu. Il faut aussi lui proposer une fiche produit très bien détaillée. Il faut parler de la récolte, il faut parler de la ferme, il faut parler du grain de café, de la région, des notes aromatiques. Il ne faut pas hésiter à dire et à montrer son domaine d'expertise euh, et à euh, parler finalement de, de, de tout ce que vous avez comme élément sur vos producteurs, etc. Il faut aussi sur le site ou dans votre offre proposer des accessoires euh, qui sont euh, les prérequis euh, pour consommer nos produits. Ici, on aurait un moulin manuel par exemple qui permettrait de consommer euh, le café dans les meilleures conditions. On peut le proposer dans notre offre. On peut aussi proposer peut-être un abonnement avec euh, des nouveaux cafés à déclarer tous les mois. On pourrait les proposer via un levier, une newsletter par exemple. Euh, et ensuite, ça pourrait être déclencheur et euh, ça, ça vous fait de la récurrence euh, dans votre business. Ensuite, on peut aussi, euh, pour une action de fidélisation, inviter à des événements, euh, des ateliers de dégustation, de torréfaction directement euh, sur un salon, euh, directement chez vous et réserver uniquement aux clients fidèles qui Permettrait vraiment fédérer euh, sur votre rôle. Voilà. merci Greg voilà pour notre... cette, euh, cette première étape. Euh, du coup, vous le, vous le comprenez, euh, euh, j'espère en tout cas. Le personnel, l'objectif, c'est de ressortir avec cette feuille là. En fait, c'est que tout le toute la première phase qu'elle soit fictive ou non, euh, faut qu'elle soit le plus proche de la réalité pour répondre à certaines questions. Euh, et qu'elles répondent vraiment à ces problématiques dans ce point essentiel. Euh, jo, du coup, je te passe la main sur, euh, sur le client euh, pro. Oui. Donc pour l'étude d'une cible professionnelle, donc en B2B, on a pris l'exemple euh, sur un dirigeant d'entreprise de TPE-PME. Euh, donc... C'est si tu peux voilà, passer le slide. Donc c'est Frédéric, on ne le connaît pas euh, encore, euh, qui a 30 ans, euh, fils de boulanger, qui est passionné euh, par le digital. À hein, vous de deviner qui c'est. Et euh, donc son emploi donc, est chef d'entreprise. Donc comment -ce il s'informe, comment il communique En fait, il est euh, plutôt avec, euh, sur des blogs en ligne, euh, des livres sur le café, euh, des newsletters. Et, et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est tout ce qui est email, SMS euh, et puis les réseaux sociaux. Donc maintenant. Euh, quelles sont ses, ses attentes vis-à-vis -vis du café aussi qu'il consomme Donc euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est épicurien, donc qui aime la qualité, le goût, euh, euh, loin des capsules et, et effectivement de, des, des, des cafés euh, supermarchés, n'est-ce pas euh, Avoir le plaisir de prononcer, de proposer un café de qualité à ses clients, à ses à ses collaborateurs aussi, puisqu'il euh, il aime partager. Euh, aussi local euh, puisque c'est quelque chose qui est important pour lui. Pas de prise de tête dans le choix euh, et la gestion. Donc, c'est d'avoir aussi un abonnement et une offre euh, complète client en main. C'est important pour lui. Euh, sa problématique euh, majeure, euh, c'est qu'il n'a pas le temps de chercher et de comparer les offres. Donc, il, a, il faut qu'il ait aussi le, le bon matériel en fait, à, à disposition. Donc, il a besoin euh, de quelque chose de simple et euh, qui se, qu se réapprovisionne automatiquement et, et que l'entretien... Euh, soit soit fait sans sans demande particulière. Donc de quoi a t il besoin pour consommer euh, les produits? Euh, C'est d'une machine à café puissante, comme je disais, hein, qui, qui soit euh, fiable euh, pour répondre du coup à la consommation en fait journalière des collaborateurs et, et de ses clients. Alors qu'est ce qui pourrait l'empêcher d'acheter ces euh, produits, ces freins, euh, c'est d'avoir euh, de ne pas avoir une bonne machine, puisque un, il n'aura pas le temps, donc il faudra euh, il faudra que la machine soit, soit robuste et, euh, et qu'il puisse aussi euh, commander euh, tous les mois sans se préoccuper, euh, enfin une commande en fait automatique, de livraison automatique et puis de l'entretien bien sûr de la machine qui soit qui soit pas complexe, tout simplement. ensuite quelle est sa journée type à frédéric Eh ben il boit du café au saut du lit en faisant sa veille euh, il passe sa matinée en réunion euh, bon, C'est voilà très très professionnel hein, pour le coup pas beaucoup de temps et, et donc voilà mais par contre le temps de, de prendre de boire du café parce qu'il a il a le plaisir d'en de, boire en fait tout simplement donc il termine du coup son déjeuner toujours avec un café forcément euh, il enchaîne aussi l'après midi comme sa matinée <rire> il ne boit pas de café, par contre, passé 17 heures, pensant que ça va l'empêcher de dormir. Et il continue à boire du café aussi le week-end, sur des saveurs un peu différentes, puisqu'il est, euh, il est dans, dans, dans un autre contexte. Donc, ses centres d'intérêt, le centre d'intérêt principal, c'est le café, le café et le café. Et ses euh, intérêts, euh, du coup, complémentaires <rire> ça. Les intérêts complémentaires bah, des bonnes choses, en fait, des produits de qualité, le bon vin, les produits locaux, euh, mais aussi professionnellement, des services et des produits de qualité pour partager avec ses collaborateurs. On peut en témoigner. Pourquoi reviendrait il en fait sur sur le site? C'est parce qu'il y a aussi le tout l'engagement en fait, responsabilité sociale de l'entreprise, euh, des nouvelles offres un nouveau café à découvrir parce qu'il aime aussi les nouveautés et des explications sur la différence entre un café fin et un café normal parce qu'il est il est passionné donc il aime comprendre. Donc l'essentiel à retenir aussi de la donc de la de la cible et de, de du persona en B2B c'est une promesse en fait de valeur sur proposition d'achat ou de location d'une machine à café qui est dimensionnée aussi pour l'entreprise. Euh, ça va être aussi la formation à l'utilisation, à l'entretien, avec une, une fiche explicative euh, qui, euh, qui est mise à côté de la machine pour ne pas aller la rechercher euh, et perdre son temps. Euh, C'est une livraison tous les mois et des cafés et des produits d'entretien. voilà Créer aussi une tarification simple à comprendre et à calculer. Euh, payer par prélèvement automatique puisque voilà, on n'a rien à s'occuper non plus, recevoir la facture par email également et puis présenter aussi tout cet impact RSE de, de l'entreprise, très important pour, pour Frédéric Bon vous l'aurez compris j'ai été mis un peu en cible sur le deuxième persona euh, c'était plus simple pour, pour l'expliquer et l'illustrer euh, on aurait pu le faire également avec un restaurateur qui cherche à, à proposer par exemple des produits de, de bonne qualité euh, à ses clients dans la continuité des produits de son, de son offre euh, ça serait dommage de proposer une superbe viande avec un super accompagnement, un dessert excellent voire même un petit fromage au truffe et finir avec une capsule euh, Là, ça, ça gâche un peu la fin du repas euh, en tout cas pour moi ça me gâche la fin du repas euh donc l'objectif, euh, l'objectif de tout ça, c'est euh, c'est euh, c'est vraiment de travailler sur euh, sur une réponse et une offre qui, qui correspondent à votre client, à votre cible. De bien faire attention euh, à tous les clichés. On dit que, je crois que, faites pas une caricature du client euh, dans son dans son fonctionnement. Allez vraiment dans quelque chose de plus sincère possible plus vous serez sincère et proche de la réalité, plus le, le résultat en, en, en sera présent finalement. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos C'était bien, on a, on a réussi à écrire un petit peu ce qui répond aux problématiques de notre, notre personnel, notre cible. Euh, et bien du coup, on va venir clarifier sa stratégie, on va également euh, fédérer son équipe, puisque euh, c'est là où il faut valider avec l'équipe marketing et commerciale également, quand vous avez euh, du staff, euh, que le, le, le persona euh, soit bien celui-ci, qu'on est bien raccord également sur euh, sur ce dernier et que du coup, euh, toute notre offre et tout notre message va bien tourner en, en relation avec lui qu'on va bien lui proposer, lui répondre à cette bonne question. C'est-à-dire que dans l'argumentaire marketing ou commercial, il faut que ça réponde à ces problématiques. On va pouvoir définir le ton employé également. Euh, les bons mots-clés à utiliser parce que selon la recherche effectuée, euh, ce n'est pas, pas les mêmes termes. On utilise peut-être que, euh, peut que pour certains c'est café fin, peut-être que pour d'autres c'est café de qualité. Voilà, je dis un exemple simple, mais c'est exactement ce genre de choses. Ah, ensuite, on va définir du coup les bons canaux, puisqu'on va voir où est-ce qu'il est, qu est présent. On va répondre à ces problématiques. Et tout ça finalement pour écrire la proposition de valeur euh, qui, est, euh, qui est notre atelier de, de vendredi. Euh, où on va utiliser finalement ces deux personnes-là et on va aller écrire la promesse de valeur qui va bien en face. Donc c'est vendredi 17 avril à 11h. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Euh, Greg et euh, Johan, est-ce que vous pouvez me lister quelques questions Est-ce qu'on peut répondre à certaines demandes Alors, euh, Est-ce possible de recevoir les slides Donc rien à voir avec le. <rire> Le, le <rire> contenu, mais euh, en fait, on, vous allez recevoir un replay donc euh, ouais, automatiquement. Euh, vous allez recevoir le replay en automatique. Oui. Excusez-moi, ça avec P. Les informations sur le persona d'Henri, est-ce des hypothèses ou bien ce sont des informations euh, Ça, euh, alors le persona d'Henri, je vais répondre, euh, ça résume échange avec euh, bah forcément le café qui fume, un travail un peu visitoire, euh, des données euh, qui viennent du site internet, euh, des données qui viennent de campagnes publicitaires et qui permettent d'identifier euh, notamment tout ce qui est données démographiques euh, et intérêts un petit peu. Mais c'est un client idéal quand même, c'est un portrait qui a été dressé euh, sous contrôle, si je puis dire, de, du café qui fume qui sont vraiment, euh, eux, experts dans leur domaine, qui peuvent, euh, et qui ont la connaissance, en tout cas, dans, de leur client idéal. Voilà. Okay. Alors là, Joanne vous accuse euh, le lien vers le prochain webinaire, si vous voulez vous inscrire, ça ouvre l'onglet dans un, dans un... ça ouvre l'invitation dans un autre onglet, n'hésitez pas. Une autre demande également, pouvez-vous partager une template de persona B2C, B2B Eh bien, on va même faire mieux que ça. On va vous envoyer un générateur de template. <rire> euh, nous, on utilise Extensio. Alors, on va vous l'envoyer tout de suite. Tac, partager. Tac. Il y aura une autre question aussi concernant le Value Proposition Canvas. Pouvez-vous nous en dire yes. plus C'est parti. Super. Concernant... Pouvez-vous nous en dire plus sur la Value Proposition Canvas oui. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas la Value Proposition Canva, c'est euh, en gros une grille. On va vous envoyer un exemple si vous voulez. Euh, c'est une grille qui, euh, qui permet en fait de définir le portrait type de votre, de votre internaute et, euh, et donc de mettre votre proposition de valeur qui va en face. C'est vraiment créer une... Bah, c'est l'étape suivante finalement, où on va créer une promesse de valeur qui répond à des besoins réel de votre cible. Donc c'est vraiment l'étape suivante où on va utiliser ce, cette grille de travail euh, pour offrir une réponse simple et efficace pour votre, votre client. La première étape est dans le persona et moi je conseille en général de commencer le persona sans aller directement sur, le, sur le, le, la value proposition Canva pour ne pas mélanger les deux et faire surtout un focus sur votre clientèle cible. Vra vraiment travailler sur la personne en tant que telle qui vous permet ensuite d'aller travailler et affiner votre promesse de valeur et voir si vous pouvez faire une promesse de valeur qui répond à plusieurs cibles ou si vous êtes obligé de différencier vraiment vos promesses de valeur. On a une question dans le chat aussi. Euh, tout, tout, tout, une question organisationnelle. Qui est en charge de travailler les personas Qui est le garant, le responsable des mises à jour des infos et euh, le marketing alors, là. Alors, qui est en charge Moi, je, je, mon avis sur le sujet, c'est que quand on, travaille, quand on travaille le persona, il faut que ce soit un travail d'équipe. Il faut qu'il soit en raccord il faut que ce soit l'équipe marketing et commerciale déjà qui le travaillent ensemble. Euh, il faut également mettre dans la boucle, euh, en tout cas pour les dernières étapes et la qualification et la finalisation plutôt de ce persona, il faut mettre aussi l'équipe de service, en gros ceux qui, ont, qui sont aussi au contact euh, régulier euh, avec le persona, puisque euh, le, votre cible, elle n'a pas les mêmes problèmes à résoudre, que ce soit en avant-vente avec la partie commerciale, que, euh, pendant, le, que pendant la vente vraiment, euh, ou pendant la production, c'est-à-dire que pendant le, le, la production du service ou de votre offre, euh, votre, votre client, il va avoir d'autres problématiques sur l'utilisation ou autre qui ne sont pas les mêmes qu'en avant-vente parce qu'il ne les connaissait pas. Et donc, en faisant matcher vraiment toute l'équipe dans ce cadre-là, vous allez pouvoir répondre très, très précisément à des enjeux qui sont les siens et, et même être proactif puisque vous allez pouvoir répondre à des problématiques qu'il n'a pas encore anticipées. Et donc, c'est là où vous serez fort. Et ensuite, qui s'occupe de le mettre à jour et qui en est garant Normalement, c'est l'équipe marketing. Qui continue à le mettre à jour et à l'enrichir au besoin. Après, attention euh, sur ça. On conseille fortement de ne pas avoir trop de personas. Euh, cinq personas, par exemple, c'est déjà beaucoup. Ouais. À moins que votre business, votre métier vous le vous le permette, vous avez une offre qui est vraiment euh, euh, claire et différenciée. Sinon, ça commence à faire beaucoup de personas et vous allez avoir des difficultés à, à bien répondre et à bien euh, à bien structurer votre offre. Okay. Est-ce nécessaire de créer plusieurs personas selon les genres masculin, féminin ou autre type Alors, créer plusieurs personas oui ou non euh, selon les genres masculin, féminin, autre type Eh bien, ça, ça dépend quand c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que là, pour le, je prends l'exemple du dirigeant d'entreprise, en aucun cas vous avez besoin de faire un masculin, féminin. Un dirigeant d'entreprise reste un dirigeant d'entreprise. Euh, si c'est euh, du sport, du yoga par exemple, et que vous voulez faire le persona du yoga, bien sûr, là, vous allez avoir besoin d'un persona féminin. Et si vous voulez cibler la, la, la cible masculine, eh bien, bien sûr, il faudra créer un, un persona masculin parce que alors, seulement si euh, votre produit peut répondre à une problématique unique aux hommes. <rire> Je donne un exemple, je sais rien, euh, ça va être les, les fringues, et ben, les, les, les vêtements de yoga pour hommes ne sont pas les mêmes que pour femmes. Donc du coup, il y aura une recherche bien spécifique. Donc dans ce cas-là uniquement, vous pouvez créer une offre et un persona dédié pour ce masculin, parce que ça vaut le coup. Voilà. Et il y avait aussi une question de Julien Charpentier, je ne sais pas si ça a été répondu. Euh, Personnalisme se construit-il sur des hypothèses de client que je souhaiterais cibler ou bien sur des données concrètes, données clients, quali, quantité, recueillies et compilées dans le CRM Alors. Premier exercice, je vous encourage à le faire sans prendre de... La, le, la première fois que vous faites votre persona, faites-le sans vous focus sur toutes les données que vous avez. Ça va vous simplifier la... La première étape pour libérer l'esprit et ne pas être cloisonné. En fait, le plus dur dans l'exercice, c'est ne pas se cloisonner. Parce que dès qu'on a de la data, la data que vous allez avoir dans votre CRM, c'est la data que, qui est entrée parce que vous avez rentré des champs informatifs sur celui-ci. Donc, les champs informatifs sur celui-ci, si vous ne lui avez pas demandé euh, une info, vous ne l'aurez pas puisque ce n'était pas dans ses indicateurs. Et en plus, vous pouvez être vraiment bridé dans votre réflexion à cause de ça. Alors que la grosse force de commencer à zéro, liberté d'esprit totale, vous partez d'une feuille blanche, vous avez déjà en tête vos personnages, parce que vous les connaissez mieux que tout le monde quand même, et du coup, en créant ces personnages d'une feuille blanche, après vous pouvez les compiler et venir les, les compléter vraiment avec votre vos données que vous avez sur vos CRM ou autres pour, pour venir enrichir encore plus votre persona et valider aussi peut-être ce que vous vous êtes dit et je compile également une autre question qui était la RGPD. Mmh. Euh, les personas que vous avez mis en place, bon là ils l'ont fait avec moi euh, en tant que personne. Euh, je, je propose quand même à chaque fois moi de mettre une personne vraiment fictive en termes de photos et de nom, euh, puisque ce n'est qu'un persona, ce n'est pas un client ou une cible vraiment précise. Il ne faut pas que ce soit euh, euh, la personne affichée dans les bureaux avec euh, la cible dessus. Alors, ces caractéristiques, pardon, faut-il les relier au parcours client, avoir des attentes et problématiques en fonction de chaque phase, découverte, achat, maintien, fédélisation Oui, alors, ça c'est une question qui est intéressante. C'est-à-dire, pour la résumer, comment vous faites pour, pour utiliser ces données-là, et d'autant plus votre client dans son parcours Quand vous faites du B2B, donc en pro, votre... et vous, êtes sur... vous avez certainement été euh, déjà euh, ciblé de cette manière-là, vous allez aller euh, chercher euh, une info, cette info, vous trouvez un article de blog éventuellement, et dessus, euh, vous allez avoir un e-book euh, à télécharger qui vous donne les cinq astuces complètes pour le mettre en place. Donc, vous allez voir pour télécharger cet e-book, et quand vous allez vouloir le télécharger, il va vous demander... Euh, oui. on va vous demander en tout cas euh, de, de cibler ou de dire quelle est votre problématique, votre enjeu. Et du coup, c'est grâce à, à cette info-là qu'on va pouvoir euh, qualifier d'autant plus le contact derrière. Je ne sais pas si j'étais très clair, je vais vous donner un exemple. Hop. Tac, je vais quitter cette présentation et je vous montre juste une page contact de l'amour du web. Ici, dans le formulaire, on a mis en place quel est votre objectif. Et en fonction de votre objectif, vendre en ligne, être visible, rassurer, collecter des leads, me former, euh, créer un outil sur mesure ou trouver un stage et un emploi, cette question nous permet en fait de qualifier euh, rapidement notre type de persona que nous, on a créé derrière. C'est-à-dire que notre persona qui vend en ligne n'est pas le même forcément que celui qui collecte des leads. En gros, euh, collecte des leads, on est clairement dans du B2B. Euh, trouver un stage ou un emploi, on est très clairement dans le RH et du coup, on va disqualifier et gérer ce contact d'une autre façon pour être plus proche et de fonctionner d'une autre façon, vraiment derrière. Donc ça, ça peut être une astuce dans votre formulaire aussi de poser cette question. Donc, je ne sais pas si j'ai assez répondu euh, euh, également, mais l'idée, ça peut être aussi de... de euh, de poser plus de questions. La première fois que votre persona vient à vous dans le premier parcours et qu'il télécharge le premier e-book, par exemple, il ne faut pas poser trop de questions, ou ça dépend vraiment du métier, mais n'allez pas trop trop loin dans les questions pour au moins générer, générer le premier contact et le premier lead. Dans la suite, par contre, vous pouvez clairement poser de plus en plus de questions. De plus, il y a des outils, donc nous, on utilise HubSpot, on utilise et HubSpot permet de créer des formulaires euh, intelligents derrière qui vont vous poser des questions complémentaires et plus les mêmes questions. Donc, il va garder la trace en cookie dans le respect de la RGPD et faire en sorte que la première fois que vous venez sur le formulaire, il y a plus d'infos. La deuxième fois que vous venez sur le formulaire, par exemple, on ne va peut-être pas vous redemander votre portable parce que vous l'avez déjà fourni une fois, mais on va vous demander plus d'infos sur le, votre boîte ou sur l'entreprise. Je vais montrer un exemple ici. Euh, Google My Business. Euh, sur le on peut exactement euh, faire la même chose en qualifiant le contact. Ici, j'ai toujours « Quel est votre objectif ?» qui me permet de cibler euh, l'objectif le, le, de mon persona. Mais derrière, on a ajouté une petite question qui est combien avez -vous « Combien d'établissements avez-vous » Un seul, moins de 10, 50, 100, 100 et plus. Et en fait, grâce à ça, euh, c'est parce que derrière, on a créé une offre hein, qui permet de gérer euh, les, les pages Google My Business et de répondre aux avis euh, très facilement et de diffuser les mêmes informations, que ce soit sur Google My Business ou sur tous les autres plateformes, bah, on a, on a cet outil-là. Et du coup, on va qualifier euh, le, la cible grâce à cette petite question pour lui proposer l'offre, si elle peut répondre aux critères ou pas. Alors, on a une autre question de Tariq. Est-ce que la fiche Persona est statique ou bien dynamique bon, On en a parlé tout à l'heure. Faut-il l'améliorer au fur et à mesure Et quand est-ce qu'il faut le faire Est-ce que c'est une fois par an ou... en, en fait, ça. Est-ce qu'il faut euh, modifier ou non votre, euh, votre fiche Est-ce qu'elle est statique ou dynamique, votre persona Moi, dans l'idée, je conseille de le mettre à jour quand même ouais, au moins une fois par an, c'est bien. Ou en tout cas, de se reposer la question et de vérifier si vous êtes toujours en accord avec lui. Déjà, ça, ça dépend aussi de votre business. Est-ce qu'il évolue beaucoup ou pas Est-ce que votre offre évolue beaucoup ou pas euh, Par exemple, dans notre métier, euh, moi, je trouve que c'est hyper important que les affaires évoluent bien plus qu'une fois tous les par an, puisque. Euh, notre cible euh, évolue elle-même, les offres et les produits évoluent non stop. Euh, dans l'offre de café, le persona est à faire évoluer dans une des parties puisque il va être de plus en plus au courant peut-être des nouveaux cafés ou en tout cas de plus en plus éduqué à qu'est-ce qu'un vrai et bon café et donc dans ce cas-là, vous aurez peut-être besoin de le faire évoluer dans ce sens-là pour apporter des offres de d'information encore plus fortes ou encore plus différenciante, finalement, de vos concurrents. Donc, ça dépend vraiment de votre offre. Est-ce que c'est une offre qui évolue tout le temps ou c'est une offre assez, euh, assez, euh, assez simple et qui n'est pas, euh, pas chamboulée non-stop par le, par le marché euh, Une dernière question Non, on a fini, je crois. Oui, on est... Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions... En eh quelques bien. minutes. Ok. Eh bien, écoutez, merci, merci à tous. Merci d'avoir euh, participé. Merci pour vos questions. Euh, vous pourrez, vous allez recevoir l'accès au replay de la vidéo pour, euh, pour euh, la revisionner si vous avez des questions. Dans les questions réponses, on envoie également les liens. Et puis, on vous dit euh, à vendredi, pour la prochaine étape, qui est la création de la promesse de valeur. Voilà. Mmh. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée. Et puis à à Merci bientôt. Merci à tous. Bonne journée.